l'harmonica, c'est comme l'instrument le plus vendu au monde, parce que bah, voilà, les enfants peuvent souffler, aspirer dedans et on fait de la musique assez facilement avec. Et du coup, certains constructeurs sont amusés à faire des harmonicas plus gros, plus petits. Alors celui-ci, il n'est pas gros gros déjà, mais euh... alors moi j'en ai un petit peu plus gros. C'est le même modèle en fait, mais un tout petit peu plus gros. C'est un diatonique également. Et qui dit plus gros, dit pas forcément plus puissant, mais dit forcément plus grave. Donc ça c'est pour les armicats plus gros et dans le diatonique on a aussi les armicats un peu plus petits. Ouh il est petit, ça s'appelle un puck je crois. Ouais. Un puck. Qu'est-ce que tu as dit ton puck ah, là, La même chose, la même chose que ça, non si. C'est vrai Alors là c'est du fait. Là il est, est plus fait. clair déjà. Ah oui. au moins on commence ce sujet, enfin bon. en gros c'est juste c'est encore pédagogique hein, c'est pas. Donc en fait, il y a il y a plus petit, puis il y a encore plus petit. Oh moment là. là. C'est ça non, non c'est pas un cycle, c'est un mode cap. Ça s'appelle la little lady. Celui-ci est accordé en la. Alors là, les gens se disent, mais c'est pas possible, on peut pas jouer ce truc là, c'est un jouet. Et je me suis amusé, en fait, juste pour ce concert, voilà, pour, pour le fun. J'ai composé un petit morceau pour, pour le petit harmonica, parce que c'est toujours le guignol avec, mais j'ai jamais vraiment joué dessus, je me suis tiens, ça serait intéressant de, de faire un vrai morceau. Donc j'ai composé un morceau qui s'appelle Little Lady, forcément, parce que c'est a Alors, le problème, le problème de. Ah, c'est pas. Je te dirai. <rire> le problème de l'armicale, c'est qu'il faut pas le tenir à l'envers. Voilà. En fait, le plus dur pour jouer de ça, c'est de ne pas l'avaler. Il faut faire, faire, faire gaffe à ça. C'est un écart. On va pratiquer de la musique en parlant. Mais...